Dans un ouvrage pédagogique, et ce, pour tous les types de médias, l'utilisation du matériel produit par un créateur est assujettie au droit d'auteur. Chaque enseignant a la responsabilité de se conformer à cette réglementation. Bien, du moment qu'un enseignant va faire une reproduction euh, du document pour le distribuer à ses étudiants, euh, il doit se poser des questions, puis il doit valider s'il y a euh, des actions à porter ou non, donc à faire une déclaration copy-back ou non via Plus. On a une obligation de déclarer pour, à Copybec les reproductions qu'on va faire. Puis une fois qu'on a fait notre déclaration de reproduction, ce qu'on doit faire quand on fait la distribution sur nos documents qu'on remet aux étudiants, on doit aussi indiquer la source du document, donc c'est qui l'auteur, le titre, l'année de publication, là, toutes les informations relatives à cette publication-là. Copybec est spécialisé en gestion des droits d'auteur. Pour le secteur du texte et de l'image, Copybeck a pour mission d'assurer que les œuvres écrites ou en art visuel soient utilisées dans le respect des droits des créateurs et des maisons d'édition. Si je mets juste dans mon PowerPoint un passage d'un livre, je n'ai pas une déclaration à faire à Copybeck. Par contre, je dois indiquer ma source encore une fois, dire d'où ça provient, étant donné que c'est, comme enseignant, je ne suis pas l'auteur du passage, je dois indiquer d'où ce que ça provient pour respecter le droit d'auteur. Les questions en rapport à la déclaration sur Copybec peuvent trouver leur réponse sur le site de l'organisme ou encore via le service de la reproduction du cégep. Je fais une copie de quelques pages. Je distribue ces quelques pages-là à mes étudiants en, au, cours, euh, au cinquième cours de la session. Ce n'est pas nécessaire de faire une déclaration Copybec. Par contre, le même document, je le numérise et je l'envoie euh, parmi eux à mes étudiants. Je le dépose sur l'ÉA. Euh, je dois absolument faire une déclaration à back et encore une fois mettre ma source sur mon document. Euh, par contre, quand il y a des notes de cours euh, qui sont un recueil de notes de cours qui est fait, les copies qui sont faites dans le recueil de notes de cours, même s'il est papier, ça doit être déclaré à copy-back. Et à quelle fréquence doit-on procéder à ces déclarations? Et en fait, c'est pour chaque session, pour chaque cours et à chaque groupe que je vais utiliser euh, mon, euh, mon document. Si j'ai trois groupes, il faut que j'indique que j'ai trois groupes puis euh, aussi le nombre d'étudiants. Mais dans ReproPlus, on a toutes les options. Là. On n'a pas, euh, pas à apprendre ça. On va dans ReproPlus, on fait notre déclaration en suivant le formulaire, puis euh, tout est correct. Il euh, faut juste se rappeler qu'il y, y a un 15 habituellement respecté de reproduction sur un livre. Je ne peux pas aller au-delà d'un 15 à moins de demander une autorisation supplémentaire à copyback à ce moment-là. Le plus simple pour citer ces sources, c'est d'aller sur le site de la bibliothèque dans la section euh, « Présenter un travail écrit ».